Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter la quatrième version d'un exemple qui permet d'illustrer l'usage de l'interface Callable. Dans cette version on va toujours utiliser liste de tâches mais on va toujours les insérer dans un pool mais en fait on va utiliser InvokeAll qui va donc lancer en bloc l'exécution de toutes ces tâches dans un pool de threads et on va du coup récupérer automatiquement une liste de résultats. Et ensuite on va parcourir cette liste et regarder comment ça se comporte. Donc c'est un exemple un tout petit peu plus compliqué. Bon lui il est un peu douillé s'il a déjà besoin d'aspirine. La classe calcul ne change pas donc on va récupérer exactement la même classe calcul que dans la version précédente de cet exemple que nous avons traité dans une séquence précédente. Donc on s'intéresse uniquement à la classe principale. Donc la classe principale, elle récupère toujours deux arguments hein, qui sont le nombre de threads et la taille du pool. Donc ces choses qui sont récupérées là. Et ensuite, eh bien, je vais créer euh, mon exécuteur d'une taille donnée qui est spécifiée sur les paramètres de ligne de commande. Et je vais ici construire une liste de tâches. Donc c'est un or une collection de calculs. Et donc là, je construis euh, cette Euréliste et je vais ajouter une nouvelle occurrence de la tâche calcul pour toutes ces Eurélistes. Et je vais le faire en fait autant de fois que je suis ici censé créer. Alors j'appelle ça nb thread, c'est un nombre de tâches hein, puisque ce nombre de tâches peut être supérieur au nombre de threads que j'ai spécifié dans la taille du pool. À ce moment-là, je lance les calculs et je les lance en bloc. C'est la ligne ici où j'utilise le InvokeAll. Donc, il va prendre toutes les tâches qui sont dans la liste de tâches et qui va me rendre les résultats correspondants dans une liste. Et une fois que j'ai fait ça, et je dis ben voilà, c'est très bien, je vais parcourir la collection qui m'a été rendue ici pour extraire tous les résultats. Et euh, bah, une fois que j'ai fait ça, je fais la somme à chaque fois et puis j'affiche le résultat. Je fais le shutdown sur l'exécuteur comme d'habitude. Pas de souci. Tout se termine normalement. Regardons une petite exécution. Donc là, je dis que je vais mettre 12 tâches dans la liste et le pool que je vais utiliser est un pool de 3 threads. Alors vous voyez qu'ici, il lance en bloc tous les calculs et pas dans une boucle, il les a construits au préalable. Et ici, alors ce qui est intéressant, c'est que je ne lis les résultats que lorsque je les ai tous. Et donc on va regarder exactement comment le système se comporte. En particulier, il y a une attente avant l'affichage, j'ai eu les résultats. C'est-à-dire que dans la version présente de l'exemple où on avait une boucle, on était en attente en fonction de la durée du calcul dans la collection puisqu'en fait on lançait les calculs en différé mais on récupérait immédiatement un futur qu'on mettait dans une liste et on parcourait cette liste. Et en fait si on avait des résultats qui étaient déjà existants eh bien on pouvait les atteindre immédiatement. Là ici on sent bien que C2 va être calculé très vite mais que quelque part C4 qui est la plus grande valeur va finalement potentiellement retarder euh, le reste du calcul. Mais en fait c'est plus compliqué que ça parce que à partir du moment où j'exécute en bloc et que je rends les résultats en bloc, je ne peux sortir de invoke all que lorsque j'ai tous les résultats. Et là j'ai un comportement intéressant qui ressemble à ce qu'on appelle un co-begin et co-end. On va regarder ça. Encore un chronogramme comme dirait euh, Danton. Je vous ramène à vos livres d'histoire. Euh, donc ici euh, on va regarder comment ça se comporte donc j'ai toujours la méthode main, le début ne change pas énormément création de l'exécuteur donc le pool qui va avec, on sait qu'il est euh, dimensionné à une thread parce que c'est marqué ici ensuite j'ai création de la liste des euh, tâches donc la liste des calculs euh, et cette liste elle va ensuite ben, être abondée donc il dit qu'il construit les liste de le calculs et il fait un add d'un premier calcul puis un add d'un deuxième calcul je n'ai pas représenté que ici et eh bien il y a deux instances de ces deux calculs c1 et c2 et ça correspond à ce que j'ai dit ici donc ça c'est la première boucle fort ensuite il dit qu'il va lancer les calculs et à ce moment-là, il fait le invocal. Le invocal, il fait plein de choses. Le invocal, il va forcément. Enfin, vous savez, je fais liste de futur de integer égale invocal. Donc ça provoque forcément la création d'une instance de, liste de, de release de futur de integer. Et je vais également provoquer la création euh, de, des threads qui sont dans le pool. J'en ai qu'une donc elle va forcément être créée pour traiter eh bien, les deux calculs que j'ai insérés qui sont ici associés à c1 et à c2. Et à ce moment-là donc il y a un petit start, ça c'est de la mécanique interne hein, parce que pour créer la thread et à ce moment-là en fait je suis à un stade où je démarre ce que j'appelle un co-begin, c'est-à-dire qu'en fait entre ce moment-là et la fin de mon calcul, il ne va rien se passer, il ne peut rien se passer puisque, en fait, je ne pourrai continuer l'exécution que lorsque tous les éléments qui sont ici auront été élaborés, construits, et ça ne se fera que lorsque je sortirai de l'invoke all. Donc ça signifie que quelque part, le programme principal qui est dans le corps de l'exécuteur ne peut que se suspendre. Donc c'est le programme principal dans le corps de l'exécuteur qui se suspend. On est bien d'accord, l'exécuteur, encore une fois, n'a pas de compte ordinal qui lui est associé. Il utilise le compte ordinal des threads qui l'exécutent. Donc, que va faire la thread bah, elle, elle va récupérer dans la liste des tâches une tâche à exécuter et puis elle va l'exécuter. Donc, calcul d'une valeur, attente. Donc, il fait le put du résultat dans leur liste du premier résultat puis à ce moment-là eh bien il fait un GET pour récupérer la deuxième valeur, vous voyez que plus rien d'autre ne peut se passer et puis à ce moment-là ben, il récupère euh, les choses et puis euh, il se, se met en attente et puis il affiche le résultat et fait le PUT du deuxième résultat donc le deuxième résultat est mis ici dans leur liste il n'y a plus rien à exécuter au niveau du invoke all et à ce moment là on arrive à la fin du co-end et du coup quelque part on peut enfin sortir de l'invoke all donc on reprend l'exécution du main et cette exécution a provoqué un affichage où il dit qu'il a eu les résultats et à ce moment là et eh bien euh, il euh, s'occupe de gérer euh, tout cela proprement, il récupère les résultats, il peut récupérer les résultats parce que l'oreliste ici a été proprement constitué et puis ici il fait la somme et il dit qu'il a calculé quelque chose donc c ça c'était la deuxième boucle fort, ça c'est la sortie de la deuxième boucle fort. À ce moment là il peut faire le shutdown, le shutdown provoque l'arrêt de la thread et ici à l'issue du shutdown le programme principal se termine. Donc vous voyez que en fait euh, quelque part j'ai cette structure, on, on l'a rapidement évoqué dans des séquences précédentes, on en reparlera un peu. Euh, c'est une structure en fait qui ressemble un petit peu à ce que vous avez dans un langage comme OCAM, où vous aviez PAR A, B, C et en fait c'est une structure type kobe cohen -ko parce que vous ne sortez du PAR que lorsque vous avez exécuté en parallèle A, B et C et que A et B et C sont terminés.